Notre du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ce matin dans ces lieux, dans la maison de notre Seigneur, pour que nous puissions avoir la communion avec notre, soeur, notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi la communion aussi les uns avec les autres. Et nous voulons remercier notre Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui sont venus de loin, de près. Et, et ce matin, nous en avons quand même qui sont venus de loin, je bon, pense que le Seigneur le bénisse, comme nous, nous avons eu la joie aussi de pouvoir aussi euh, entendre aussi notre Dieu, comme notre frère l'a aussi dans le son. Le Seigneur, notre Dieu, nous le régissons de ce qu'il entend nos en prières, qu'il exauce et qu'il accomplit toujours sa parole. Il n'a pas changé, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le remercions pour ce qu'il fait, comme nous avons prié pour notre sœur, l'épouse et notre frère qui est donc ici et son épouse notre sœur était donc en Côte d'Ivoire et, et le frère avait l'épouse à requête pour que nous prions pour que le Seigneur accorde la grâce que notre sœur reçoive donc son visa. Nous tous nous avons prié. Et là la bonne nouvelle c'est que notre sœur a eu son visa. Et le frère a dit que lorsque la sœur viendra alors nous viendrons dans la maison du Seigneur. pour voilà, remercier notre Dieu. Et ce matin frère et notre soeur sont là. Mais soeur du Seigneur et... nous voulons le voir, notre frère Boadie et notre soeur. Mon frère Boadie, vous voulez vous, vous lever, merci frère, et notre soeur aussi. Nous Amen. Amen. Amen. tenons leur promesse de pouvoir venir. Merci. Quelle joie. Quelle Amen. Amen. joie. Le Seigneur exauce le paradis. Nous allons remercier le Seigneur pour cela. Précieux Sauveur, de tout notre cœur, nous sommes heureux de voir aussi l'amour que tu témoignes à l'endroit de tes enfants en toi, parce que tu demeures l'auteur de la vie, tu aimes exaucer les prières, Père. Voici mon frère et voici aussi ma sœur. Oh Dieu, mais ne me il pas tout de leur cœur qu ont quitté là-bas, non, si, si, moi venir à ta maison à toi pour te remercier, Père, la main du cœur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu es vraiment un puissant rédempteur, mon bénévole Père. Tu es l'étoile du matin, mon bénévole Père puissant. Le Dieu qui accorde la grâce, mon roi. Bénis mon précieux frère. Bénis aussi son épouse, mon bénévole Père Saint. Oh Dieu, puisse encore, bénir encore la bataille, la la bataille, la foi. Tu connais aussi leurs besoins, leurs désirs dans leur cœur, mon roi. Seigneur, que tu sois toujours le premier, mon bénévole Père puissant. Et monde, dans leur marche, mon béni, ne pas que ce toi qui veut davantage Père, souviens-toi de leur postérité aussi, Amen. mon Seigneur, et demandez le cœur de ton Fils aussi, mon Seigneur Jésus, et à leur la grâce qu'il soit si bénis, Père, d'avoir ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères Nous sommes heureux de pouvoir et de cette grâce que le Seigneur nous accorde Notre sœur ici de, de la Hollande, la sœur Dorine, elle avait donc envoyé aussi la requête ici pour que euh, nous prions pour elle parce qu'elle avait l'interview pour un emploi. Mm. Et demander qu'on prie pour que lorsqu'elle ira, le Seigneur accorde la grâce qu'elle puisse réellement avoir son emploi. Mais nous avons prié. Amen. Et voilà que ce matin, j'ai reçu aussi, je pense, j'ai donné à mon frère, je crois peut-être. J'ai reçu donc un email de notre sœur Dorine, dans lequel elle dit vraiment que les seigneurs soient bénis, j'ai été donc accepté, Amen. Amen. Et à quel moment Amen. je dois arriver commencer le travail, Amen. que Dieu soit béni, et Amen. exauce. Amen. et lorsque nous avons un cœur, surtout quand nous avons cette crainte, Amen. ce respect à l'endroit de Dieu, et des choses de Dieu, Dieu ne peut parce que, voyez-vous, comme notre frère bon, l'avait dit, il a lu tout à l'heure que le Dans cette même écriture, effectivement, vous pouvez voir que dans cette contrée dans laquelle il a eu à pouvoir lire l'écriture, et quand il a dit cette écriture que vous entendez est accomplie, les gens ne pouvaient pas pouvoir. Il avait le regard à commencer, puis on a dit Mais n'est-il pas là le fils de Joseph que nous connaissons, ou marie et si nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, et nous savons qu'il a grandi même mais de nous ici en passant, c'est un coup connaît, évidemment. Mais il ne pouvait absolument rien faire. Vous savez, savez qu'il a dit, il dit, vous savez qu'en fait, en ces temps-là, en ces temps-là, à quel temps, effectivement, au temps où Élie était encore sur la terre prophète, en fait, il y avait beaucoup de, de veuves, en fait, à l'Israël. Nice. Mais Dieu n'a envoyé son serviteur il a, vers aucune d'elle. Et c'est s'arrête. Vous vous souvenez encore C'est dans la Bible. Et voilà que c'est vrai que lorsque l'on est dans cet état de, de pouvoir, comme on nous l'a dit, comme on l'a fait, il ne pouvait pas avoir foi en lui. Il ne pouvait pas réellement croire réellement que dans cet homme ici, celui qu'on voit ici, l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus, alors là, comme nous le, l'avons l'entendu saint écritures, qu'il peut aussi pardonner les péchés et guérir les malades. Parce que ce qui devait être quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'était de pouvoir voir cet homme-là. Vous savez, quand il parlait, en fait, j'aime beaucoup notre sauveur, il est vraiment merveilleux. Vous avez remarqué que dans l'Écriture que mon frère a lu tout à l'heure, effectivement, dans Luc, chapitre 5, lorsque a amené le paralytique et il a observé l'homme, tout, tout ce qui était là, les pharisiens, les auréliens comme ainsi de suite, et, ils étaient là et ils observaient en fait. Et alors tout d'un coup, effectivement, vous commencez à pouvoir savoir comment, est-ce qu'ils ont eu à pouvoir avoir des raisonnements dans leurs dans leur pensée, ainsi de suite, quelque chose comme ça qui passait, il ils n'avaient pas exprimé de la bouche, hein, vraiment, hein. mais lui, il leur dit effectivement ce qu'ils avaient comme dans leur cœur. Déjà, le fait que euh, la pensée était dans leur cœur, dans leur, dans leur pensée, effectivement, qu'ils n'avaient pas exprimé, et ils entendent que cet homme de Galilée pouvait exprimer leur pensée à eux, ils devaient tomber à genoux. Et avoir, en fait, de la crainte et de le respect en disant que ça, c'est vraiment Dieu qui est au milieu de nous. Pour nous prouver, effectivement, que sa parole est toujours. Amen. et qu'il est capable de pouvoir. Alors, maintenant, regardez très bien, frère. Alors si c'était en fait c'est que cette attitude qu'avait toujours le maître, je l'aime beaucoup, il est toujours calme et il observe, mais avec une telle assurance, dans les choses que ça, le commun de mortel, l'homme naturel, effectivement, puisque s'il n'a pas. Sans en lui, c'est que Dieu n'étant pas dans la personne. Ne peut pas. Il, il, il regardait effectivement, il, il a regardé l'homme, il observait l'homme qui était dans le paralytique. Mais avec, bon, je veux d'abord, nous lisons cela, Luc chapitre 5, je pense que de deux, notre frère a lu tout à l'heure. Au chapitre 6, verset 22, parce qu'ici, d'abord, il a dit hommes de péché te sont pardonnés, l'esquive les les et les pharisiens se lient à raisonner y a dit, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si c'est les dieux saints Jésus connaissant leurs pensées prit la parole et leur dit Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs Lesquelles est le plus aisé de dire que les péchés te sont pardonnés ou de dire la victoire est Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. je te l'ordonne, dit Dieu. « Lève-toi dans ton lit et va dans ta maison » et à l'instant il s'éleva à leur présence. Il était sûr et certain effectivement de ce que lui avait comme autorité et pouvoir. C'est pour ça qu'il était aussi tranquille. Les gens qui pouvaient l'écouter comme les pharisiens et les sadducéens, en fait ils pouvaient voir aussi la certitude et l'assurance. Aucun homme ne peut être sûr et certain si, et bien dans cette assurance, effectivement, s'il n'a pas aussi la certitude de celui qui est avec lui. Je ne peux pas venir dans un magasin ou bien dans, dans un garage où on voiture, je tourne autour d'une enfin, enfin, autour d'une Mercedes, le dernier modèle. Et je tourne là autour, effectivement, j'ai dit, ouvrez la portière là. Je rentre, effectivement, donnez la clé. Il faut tourner après peu le monteur, ouvrez les capots. Je regarde un peu les gens, effectivement là un Alors, laissez un peu tourner un peu le volant. Donc, quelqu'un qui fait tout cela, s'il n'a pas vraiment l'argent, il ne peut pas rester longtemps. Il ne va même pas vous dire ah, Tournez, non, non, ne tournez pas le moteur, je les garde de l'extérieur. Mais quand quelqu'un vient, il vous dit Mais tournez le moteur, ouvrez les capots, ben, tournez un peu le rouge, je les un tout petit peu là. Cet homme, il est sûr et certain de ce qu'il a dans sa poche. Mm -hmm. vrai. Autrement, eh, il va fuir. Hein. Donc, ce le, qui le, le, était là, le phase du Seigneur, devaient avoir effectivement cette certitude, cette assurance qu'avait cet homme de Galilée, effectivement, devant en réalité aussi l'attitude, effectivement, parce que qu'ils avaient comme cette impression de pouvoir vouloir impressionner, vous direz, frère Léonard, comment tu peux. Vous vous souvenez encore, votre attention toujours s'il vous plaît. Vous vous souvenez encore dans le livre des actes, au chapitre. Ces hommes qui, hier, tremblaient comme des feuilles d'un arbre, effectivement, et ces jours-là, ils se sont tenus devant des hommes qui étaient là aussi assis pour les impressionner, avec autant d'apparats qui étaient là, effectivement, pour leur mais dites nous, au nom de qui, par quel pouvoir, et par quel pouvoir avez-vous fait ce que vous venez de pouvoir faire Qu'est-ce qu'ils ont regardé, en fait ils ont vu des hommes qui, de, de bas peuple, effectivement, qui se sont tenus là. Ils n'ont même pas eu peur de ces gens qui étaient devant eux. L'impression d'apparat, effectivement, ce n'était pas la chose qui les impressionnait en fait. Pourquoi Parce qu'ils étaient sûrs et certains de celui qui était avec eux. Ils savaient qu'il était toujours avec eux. C'est pourquoi ils pouvaient dire, mais jugez-en vous-même, devons nous vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Et qu'est-ce que ces hommes-là en, en écoutant, Pierre et Jean, ont-ils à pouvoir dire Acte 4, juste sinon c'est pour ça, regarde. En écoutant Pierre et Jean, ces hommes, ont eu à pouvoir déclarer une chose qui les a beaucoup impressionnés. Il dit, verset, verset 13, acte 4, verset 13, il dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, furent étonnés. Voyez-vous, ici, c'est dans Pierre et dans Jean. Mais là, c'était le maître lui-même. Donc, la toute-puissance et l'autorité divine. Donc, toute la plénitude de la divinité, l'autorité de Dieu était là. Et il était là debout, mon frère, et il parlait aux hommes qui lui connaissaient. Parce que déjà, le fait de révéler le pensée de Dieu, secret. Ça devait leur faire comprendre qu'aucun homme ne peut connaître les pensées de cœur d'un homme si c'est des dieux humains. Et ça, ça devait le mettre dans une atmosphère où il devrait avoir réellement de la crainte et du respect à l'endroit de, de la parole de Dieu, à l'endroit de ce que Dieu était en train de pouvoir faire, pas regarder L'homme, ce qui était là devant Dieu, comme étant le fils de Joseph ou de Marie, et de Marie ainsi de suite, de pouvoir voir l'action des dieux qui était en train de pouvoir s'être manifesté au travers de ce merveilleux écriture que mon frère m'a lu. Vous pouvez se tenir là et disant, prêtez toujours attention, faites ça. C'est dernier, oui, mais c'est écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui. Viens, de ça Et, et ça devait être des, des cris de joie et de reconnaissance, parce que d'abord, si c'était quelqu'un qui était un, et vous, et, et, et, et qui fait des cas comédiens, je ne sais absolument rien, on pouvait le voir par son, son attitude, par sa, sa réaction même, Et Et, et on sait qu était ce qui est extraordinaire, ce qu'on peut voir, que pendant qu'il lisait cette éidence, et la manière dont tu lisait, il ponctuait cela, et aussi lorsqu'il il a eu à pouvoir fermer donc le rouleau hein, et le remettre à la personne, il est allé s'asseoir. Vous savez, ça a dû créer une autre atmosphère. <rire> Sûr et certain, l'atmosphère était différente. Pour vous posez la question, mais comment tu le sais mais parce que tous les regards. Ah bah oui on peut demander à un frère ici tu ne veux pas tu peux venir venir, tu sais mon ça, il peut lire l'écriture et puis on va lire le psaume, il va s'asseoir. on ne va pas tourner des regards vers lui vous comprenez ce que je veux dire oui. et là, et là, pendant qu'il a lu l'écriture c'est parce que lorsqu'il lisait l'écriture, il y avait la vie Amen. Amen. l'auditoire le, le qui était là, Si effectivement les yeux, les gens qui disent il dit, <rire> dit c'est pas la même chose quand les prêtres les lisent Amen. C'est vrai, non? Amen. Parce que vous vous souvenez très bien quand que Dieu te bénisse, content d'entendre qu'il est revenu. Merci Seigneur. Et vous vous souvenez effectivement quand on a envoyé des gardes pour aller l'arrêter. Ils sont arrivés là avec la détermination de le faire. Hein? Et puis, ils dit aujourd'hui, on va amener ces blasphémateurs, c'est jésus qui qu'on voit, on met effectivement ainsi, comme il est traité de tous les noms à l'époque, vous le savez. Et là, ils sont donc arrivés. Vous savez, s'il y a quelqu'un que nous sommes appelés à aimer, et avoir confiance, et à mourir pour lui, c'est fou. Il est le que Que ton âme respire. Et tes pensées ne respire, pas, même si tu dans la douleur, je les fais simplement. donc Vous vous souvenez encore des témoignages de notre soeur, il, comment il s'appelle Jackie, l'épouse de notre frère. J'étais là assis, j'ai huit dans mon âme. Et j'ai vu combien Dieu est tellement ah, si à ah, ah, ah, Notre soeur ici aussi qui a rendu son témoignage. Vous savez, frère et soeur, parce que quand quelqu'un a un témoignage, on dit, oh non. Quand notre soeur ici, je reviens tout à l'heure, notre soeur Jacqueline, notre soeur ici, comment elle s'appelle Evelyne, merci ma Quand notre soeur Evelyne s'est tenue ici, debout, pour, pour rendre son témoignage, et je suivais avec beaucoup d'attention, vous savez... Mon âme était vraiment dans la joie. Amen. Et je disais, tout le peuple de Dieu devait se réjouir. Amen. Amen. Amen. Vous avez remarqué pour que et, et la sœur se lève dans la boîte où il s'était pour venir ici devant et rendre témoignage. Il fallait que Dieu ait fait quelque chose. C'est vrai. Amen. Alors vous, vous vous rendez compte du combat dans lequel il était dans son cœur, vous le connaissez là Amen. Le combat dans lequel dans lequel je veux. où je veux vais je mais où je ne veux pas et Dieu lui a la grâce, ce que tu veux là, voilà je l'amène jusqu'ici. Il lui a cette grâce de pouvoir voir que le Seigneur voit aussi les soucis Amen. le souci de son et de son âme. Et ça, ça fortifie la foi. Amen. Même quand Amen. on m'a mais Satan, tu ne peux plus me dire autre chose. Même si tu me dis des choses contraires, je sais que Dieu l'a fait pour moi. Il a fait une fois. Alors, évidemment, comme nous disait effectivement, regardez notre soeur pendant euh, que, comme je disais même dans le moment le plus difficile, et il y a un quartier qui dit, Murmure, c'est le nom. Simplement, hein, mieux, mieux, je ne sais plus, mais tu connais le cantique, non Oui, mi frère, tu connais, il a chanté chanter ici. Ouais, ouais. Il dit que Murmure, mieux c'est non ». Et puis tu crois, on, on va chanter ça. Ouais. Et alors, notre sœur Yaki, dans son magasin, il disait qu'elle était là. Et puis bon, son fils, on va l'inviter, évidemment, est venu parce que euh, sa fille, notre grande ici, Mary, avait donc son anniversaire et à un moment voulait faire la joie, la plaisir de son enfant, a pris donc l'argent à donner à l'héritier, qui a mis dans son portefeuille. Et c'est dans leur magasin, là à côté, évidemment, il y avait aussi des gens qui rentraient, qui vont acheter. Alors, l'enfant part avec le portefeuille, il ne pas, effectivement, et puis le portefeuille dit, maman, j'ai perdu le portefeuille. Maman dit, oh Seigneur. Quelqu'un qui était là en train de pouvoir euh, continuer à pouvoir chercher ses vêtements ainsi. Et puis, et puis, et puis, et puis, en enfin, fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris son portefeuille, il avait oublié donc dans le magasin quelque part. Donc, tu vois, comme les, les gens achètent, mais quelqu'un a pris. Et il a mis dans son sac et il était sur le point de pouvoir partir. Et, elle, et la maman pose la question est-ce que c'est là dans ce portefeuille que tu as mis tout l'argent que je t'ai donné L'enfant dit, dit Ou ma oui, maman. Right? <rires> la maman dit, oh Seigneur Jésus. Parce qu'après nous, quand était-ce que et la seule maman dit, oh Seigneur Jésus. Quand il a prononcé ce mot-là, on voit simplement la dame qui est et se tourne vers ma lèvre. Et nous faisons ça. Et on le voit. Mais au mieux, ça. Je demande votre attention, nous avons un diable ici dans cette assemblée, frères et sœurs. s'il y a des enfants qui sortent, qui rentrent, ne regardez pas les enfants, vous votre attention ici, Amen. vous savez pourquoi, parce que Amen. Dieu veut agir, vous, Amen. Amen. tout ce que vous entendez comme témoignage, ont une importance aussi, Amen. Oui. alors si vous voulez, je vais prier Dieu qui m'a la grâce de pouvoir avoir encore un deuxième. Amen. Amen. Comme ça, votre attention oui. est toujours tournée ici. Amen. Non pas pour surveiller les entrées et les sorties, mais pour écouter. Amen. Il va va veiller. S'il y a un enfant, un problème, il sera aidé par les deux de telle sorte que cela soit. Donc, nous voyons que le Seigneur, notre Dieu, lorsque il, il s'est mis debout et qu'il a pris chez nous et qu'il a commencé à lire. Je crois que la congrégation tout entière avait quelque chose qu'elle ressentait lorsque lui, il lisait l'écriture. Pourquoi en fait, frère et soeur Parce qu'il est la vie de la parole. Donc ce germe de vie, effectivement, et quand il prend l'écriture, l'écriture prend vie. Amen. Amen. Ah oui, parce que lorsqu'il a lu l'écriture et, et là tout le monde sentait qu'il il y avait une puissance qui sortait de la parole qui, d'habitude, lorsqu'elle est lu, elle est ordinaire, un peu comme tout autre. Mais ce jour-là, non. Parce que l'auteur de la parole. Et que ce jour-là en plus, frère, c'était le jour où cette écriture prenait vraiment vie et s'accomplissait. Alors ça pourrait pas être différent. En fait s'il vous plaît, votre attention. Ce qui veut dire que lorsque cela vient comme cela, toute la nature entière elle est vraiment dans une certaine disposition. Amen. Parce que l'accomplissement de la parole de Dieu conditionne tous Amen. les éléments. C'est pourquoi même lorsque l'enfant devait naître alors que Marie était donc à Jérusalem, oui. ben, ainsi de suite, Là, étant arrivé presque à terme, il a la la volonté. Mais comme Dieu avait dit, c'était bêtelet, Il fallait que quelque chose se passe. Pour que Marie puisse vraiment voir la fausse voix qui était, pour aller la voir alors qu'elle était à terme, à terme, à terme, à Alors il fallait qu'il y ait l'idée du roi Auguste. Donc Dieu a fait en sorte chacun de ceux qui étaient, effectivement, dans le gouvernement ainsi de suite, puisque le roi qui cet cet là, pour que cela puisse permettre à la personne de pouvoir maintenant comprendre que ça, c'est un autre roi dont on doit partir. Et c'est comme cela qu'a été euh, amené Marie et Joseph à Bethlehem pour que l'Écriture puisse réellement se conduire. Donc c'est ainsi que, en lisant l'Écriture, je le disais tout à l'heure, puisque c'était donc le temps, ce qui fait que tout était donc conditionné, l'espace et le temps, parce que quand Dieu annonce une parole, elle doit s'accomplir dans le contexte dans lequel Dieu l'a vu, puisque tout ce qu'il y a dans la nature, pour le pays, à la porte de Vous voyez comme l'écriture dit que les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu vous sentez la chaleur. La nature, est effectivement, toute entière. Et vous, vous, même si vous voulez douter, frère, mais pour vous, les croyants, la Bible dit que la nature entière, elle soupire. Elle soupire après la manifestation. C'est en fait, elle est liée par une loi qui est la loi des dieux. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais la nature, en fait, elle est, est, est dans un état où elle sait, effectivement, qui en est l'auteur. C'est Dieu, en fait. Donc, ce qui veut dire que même l'atmosphère et, et les temps, les conditions, effectivement, devaient être là. Et vous voulez aussi que je vous montre encore un autre. Regardez très bien, frère. Il est dit, qu effectivement, que bon, il <rire> allait être pendu si crucifié, vous savez, non? Mais il fallait aussi qu'il y ait la personne qu'il fallait à ce moment-là pour émettre ses jugements dans Ponce-Blève. On vous dit oui, mais les frères, comment tu le dis cela Mais n'est-ce pas que ponce me dit, mais nest je pas le pouvoir de te ou de te libérer Vous avez la réponse que vous avez donné, non, non Donc, nous réalisons que ce jour-là, c'était un jour parti. Et tous ceux qui étaient dans la congrégation ont senti quelque chose de tout à fait particulier aussi. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé s'asseoir après avoir lu l'écriture, ainsi, tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse réellement prononcer cette parole. Qu'est-ce qui dit effectivement Qu'est-ce qui se passe Parce qu'on a senti quelque chose qui veut. Et ça nous a mis en fait dans un état de soif. Donc, nous voulons, nous voulons réellement apprendre. C'est une grâce, mon frère et ma soeur, lorsque toi, tu as une soif de pouvoir recevoir, de pouvoir oui. entendre oui. encore Dieu. Quand tu es distrait, tu as la soif de vite dehors. Mais quand tu es réellement, et ça c'est la grâce aussi que le Saint-Esprit te touche dans la dimension spirituelle, tu deviens très attentif, tu as les désirs, tu oublies, en fait, quand, en fait tu es tellement plongé que tu oublies les temps, l'espace dans lequel tu te trouves. Pourquoi vous êtes pressé C'est parce que vous êtes en dehors de ce que Dieu. Est en train de pouvoir faire dans l'instant, dans l'univers, vous vous trouvez. Pourquoi seriez-vous venu assis là pour pouvoir arriver à pouvoir rester simplement avec vos pensées extérieures alors que Dieu veut que votre attention soit focalisée sur vous pour que vous sentiez dans cette dimension où vous ne voyez pas le temps et qu'il puisse maintenant disposer de vous comme il le veut Alors à ce moment-là, je dis mais nous voulons quand même, il y a quelque chose qui nous reste pendant là, quelque part, les yeux tournés vers lui. Et c'est ainsi qu'il a dit que cette écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui. C'est donc accompli. Alors vous savez, dans, dans sa façon de pouvoir répondre à cela et, et dire comme il avait dit, mon frère et ma soeur, il n'y avait aucune nombre d'hésitation, aucune nombre de... C'est probablement, est-ce que c'est possible Non. C'était toute la certitude, la vérité de la chose qui était révélée. Chaque homme, qui était vraiment des dieux dans cette congrégation, devait aussi sentir que c'est vrai. Oui. Parce que lorsque le Seigneur dit quelque chose... Le cœur qui est réellement bien disposé et qui reçoit la chose, c'est sûr et certain, il y a la délivrance qui vient, Dieu lui ouvre les yeux. Ça dépend de la disposition du cœur dans lequel vous êtes. Notre frère l'a lu encore tout à l'heure, des raisonnements, des ceci, des, des pensées, des pouvoirs, et ça, ça a toujours été en fait la nature de chaque être. Et c'est pourquoi tu veux que le peuple qui lui appartient, nous allons le lire tout de suite, le peuple qui lui appartient, c'est un peuple particulier. Amen. Je voudrais que, nous allons le lire tout de suite, je voudrais frère, que ceux que vous puissiez comprendre que... Le Seigneur, notre Dieu, vous aime Le Seigneur a toujours aimé l'homme. Et c'est la grâce que nous sommes dans l'âge qu'on appelle, effectivement, c'est l'âge de c'est aussi le temps. C'est aussi le temps favorable où Dieu s'est tellement ouvert et révélé aux hommes, afin qu'aucun homme ne puisse plus avoir d'excuse. Frères et sœurs, on ne peut plus se référer au péché d'Adam et de Ève. Amen. Non, non, non, non, non. Cette histoire-là est close pour toi dans les temps dans lesquels tu vis. Parce que pour cela, pour ces péchés qu'Adam avait réellement commis, effectivement, il t'a suivi tout au long des de ta vie, génération génération, effectivement, Dieu, il y a le même problème à toi mettre fin un jour. Amen. Amen. Amen pourquoi frère? c'est parce qu'il a envoyé la rançon qui est donc il nous a envoyé le dernier à ta Amen. le premier t'a ramené dans la mort c'est pourquoi en fait qu'on nomme de Jésus Christ c'est vrai, hein? Amen. Et donc, Nous obtenons en fait le pardon de nos péchés Amen. Ceci est la vérité, mon frère. Parce que l'Écriture nous montre bien dans le livre de, tu vois, c'est le livre des Hébreux, je pense que dans les Hébreux, il dit, mais il, il dit ceci, que la loi, par exemple, ne peut pas amener à la perfection. pas, non, non? Parce que, parce que, parce que, effectivement, Et tout ce qui était donc comme les agneaux, on coupait la tête, on sommes la vie de l'agneau qui était dans, donc la vie, qui était dans le sang, c'était la vie d'un animal. Et toi étant un homme, ta vie à toi était supérieure à la vie d'un animal. Donc l'animal ne pouvait pas faire expiation totalement pour toi. Il te fallait en fait un puissant qui devait réellement arriver à pouvoir prendre tout de toi, ta malédiction, tout ce que Dieu a eu à boire, la colère même de Dieu. Ah Amen, Amen. oui <rire> Donc quelqu'un qui prend tout cela sur lui et que lui il te donne... Tout ce qui est. Parce qu'en en fait, s'il vous plaît, votre attention, vous savez que ce n'est pas nous que Dieu a créé. Non, non, parce que nous sommes pécheurs, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, effectivement, hein, venant dans ce monde avec tout ce qui est aussi mauvais, insignifique. Hein, Mais lorsque lui, il est venu. Vous vous souvenez, quand Jean-Baptiste était en train de baptiser, et que lui, il est entré dans les eaux. Jean lui dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. Vous voyez Il dit, laissons donc accomplir tout ce qui est juste, effectivement. Et il entra donc dans les eaux du baptême pour être baptisé par Jean. Alors le sourit la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé plaisir et pouvoir de mérite total. Dieu s'est déversé au Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu était en Christ, hein, que Dieu te bénisse. Dieu était en Christ. La plénitude de la divinité. Donc le Dieu du ciel est entré dans cette enveloppe. En Christ, et, et c'est tellement, et c'est tellement, c'est vrai. Et puis il dit euh, réconcilier le monde pour que tu Donc les dieux du ciel, ils viennent pour réconcilier le monde avec lui-même. et soeur, il n'y a pas un sang plus puissant. Il n'y a pas un sang plus haut. Il n'y a pas une vie plus haute. Il n'y a pas une sainteté Amen. plus haute que celle-là. Donc quand Dieu, dans sa sainteté, oh là là, il descend effectivement et il prend ta place à toi. Amen. Donc il dit, mais tout, c'est pourquoi j'ai mané. Il disait mais oh, s'il était possible il était le plus saint. Amen. Amen. Et ce saint-là devait maintenant porter tout ce qui est aussi horrible de toi. Amen. Les mensonges et tout aussi le monde. Frère et soeur, c'est ton péché, c'est mon péché qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Il est détraché en fait il filsage même défiguré. C'est pas lui, c'est toi et moi. Aujourd'hui, tu es tellement orgueilleux, ton frère, que Dieu ait pitié. Le jour où tu seras devant la barre du jugement, alors là, tu te souviendras de la grâce que Dieu t'a donnée sur la terre. Mais ce trop tard, mon frère et ma soeur. Bas la poitrine, montre combien tu es beau, combien tu es joli, que tu es. Ou un jeune homme, tu ne sais pas moi, comment tu es tellement et tu vas être mettre mis sur un pédestal as tellement si il n'y a pas de problème. Mais tu vas descendre au plus bas un jour. Je... Celui qui se lève sera pésible. Oui, c'est vrai, l'orgueil de ton cœur, tu le sais. Pas bah, moi, moi je suis le spirituel. Moi je suis, moi je suis. Pas de problème. Tu sais quand même que tu n'es pas vrai, parce que ton âme, ton cœur à toi, te fait savoir que tu n'es pas vrai. Ah, comme l'écriture l'a fait savoir, effectivement, il a pris cette forme, maintenant, lui, le Saint, le, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes ces choses que nous pouvons voir, pour toi et pour moi. Il est descendu dans cette forme humaine qu'on peut arriver à pouvoir avoir. C'est pourquoi les dénominationnels, les catholiques, les franciscains et tout cela ne peuvent pas comprendre ces choses. Mmh, ah oui. Parce que la Bible dit que c'est spirituellement pour le geste. Il faut Amen. être spirituel pour comprendre. Et c'est une grâce. Parce que vous êtes assis là pour on comprendre. On enfin, vous ne savez pas encore. C'est une grâce que le Seigneur t'ouvre pour Amen. te faire comprendre que le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel est venu dans la forme d'un homme. Pourquoi est-il venu dans la forme d'un homme Pour toi. Amen. Amen. En fait, on avait besoin de moi d'un parent rédempteur. J'ai dit, je disais, euh, j'ai eu à pouvoir de prêcher dans les années passées, j'étais toujours mitraillé par les... Évidemment, Frédéric, il est toujours un problème, je ne sais pas, mais regardez, j'avais dit, une fois je les Écritures, On vous, vous souvenez dans les Saintes Écritures, dans les livres que... Euh, en chapitre chapitre 5. Vous vous souvenez on a posé la question, qui est digne de pouvoir s'élever et de regarder les livres Ces livres dont on parlait effectivement, vous savez, non C'est les livres de la rédemption. Le titre de propriété. je je prêchais et Alors, je disais, mais vous savez, frère, quand j'en regardais, il n'y avait personne. Vous dit, non Est-ce que vous suivez C'était donc le titre de propriété. Mais auparavant, Adam qui a été créé, il était digne. Ça, ça choque. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que pourquoi Parce qu'Adam il avait le type de propriété. Pourquoi on demande maintenant qui est digne Parce que quand il a perdu les c'est venu que Dieu te maintenant. C'est venu maintenant que le perdu. Satan ne veut pas la mort. Vous voyez pourquoi on a dit de lui, mais dernier, à ta Frères et sœurs, c'est tellement important pour nous de connaître le Dieu que nous sommes Amen. Pas suivre des mouvements. Parce que Dieu a fait de vous un peuple. C'est Dieu qui veut traiter, individuellement, pas un homme. Vous n'avez jamais appartenu à un homme. Non. non, Dieu ne vous a jamais appelé pour appartenir à un homme. Non, oh, dit, mais c'est mon peuple. Donc le mien, là, le mien, le mien, le mien. Et j'en suis jaloux. Mais maintenant, si toi, tu ne te sens pas de son peuple, tu ne peux pas être intéressé par ce qu'il lui fait. Mm -hmm tu es intéressé par les dômes, tu es intéressé par les systèmes, tu es intéressé par tous les liens là, parce que c'est comme ça que les gens aiment beaucoup les dénominations. Vous êtes qui Moi je suis pentecôtiste. suis dit, je suis baptiste, effectivement. Je suis, c'est vrai, vous, vous avez reçu les Jésus de baptiste, ce n'est pas le même de la Bible. Amen. Vous avez reçu les Jésus de, de pentecôtiste, ce n'est pas le même de la Bible. C'est pourquoi lui, il continue jusqu'à ces jours après cette 18. Non, elle veut vite. Il dit, il dit, écoutez bien, hein, chapitre 18 d'Apocalypse, verset 30, verset 4, pardon, oui. Il dit, verset 4, et, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Vous, vous, vous, vous, vous, vous avez déjà entendu oh. cela, mais ici, il dit, mais sortez du milieu d'elle, en fait. Parce que vous n'avez rien à voir avec cela, comme dans l'âge de la Odyssée, l'âge dans lequel effectivement nous avons pleinement des religieux et des églises, effectivement aussi heureux. Mais où est-ce qu'il se trouve, lui, à l'extérieur, chassé par toutes les églises de l nationale, effectivement, ainsi toutes devenues organisées, parce que quand on s'organise, on ne veut plus de lui qu'on dit l'union c'est la force c'est ça non c'est ça non mm -hmm. oh, oh, oh, on n'a pas besoin de lui vous vous souvenez hein, quand on a eu on ce à voir prendre seulement un chapitre verset par rapport avec l'âge et les âges effectivement et aussi les sauts vous avez vu que la chose qui paraissait tout à fait anodine dans le spirituel, c'était un combat déjà. On est sortis pour aller vers... Vous connaissez, non Vous comprenez quand même, non les, les, les œuvres de Nicolaï. Ce que j'ai, ce que vous voyez ici aussi. Et puis après, on ne peut le pouvoir. Aller plus La doctrine, On a vu que dans les sceaux, on a vu que c'était un cavalier qui est sorti avec un cheval blanc. C'est lui qui était assis dessus. Hein, il avait une arc, mais elle n'avait pas de flèche. Une couronne. Ça semble tout à fait, mais c'est un travail que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions réellement voir. Donc nous réalisons une chose que lorsqu'il entra dans le zoo de la terre, au champ, en fait, et, et depuis les débuts, même, même, même, pour que vous puissiez comprendre, effectivement. La grâce, c'est, est-ce que Dieu a fait de nous et pourquoi, effectivement, Dieu agit ainsi avec nous Et que vous puissiez aussi vous aider pour savoir, est-ce que je suis l'un d'entre eux ou je ne le suis pas Parce que ce n'est plus un moment où on va dire, mais j'hésite, je ne sais pas ce que je suis. Mais en fait, c'est aussi le temps où le Seigneur te montre clairement aussi, comme il l'avait dit, en ce jour-là, aux Juifs qui avaient été. Vous vous souvenez encore Jean 8. Oui. Quand il a passé, est-ce qu'il y avait des Juifs qui avaient cru aussi et puis il dit au juge, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Ils ont dit, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mmh. Nous sommes là pour la l'Abraham, et donc nous, nous connaissons ce que tu nous dis là. Nous avons accepté simplement, mais nous voulons te faire savoir que nous ne sommes pas ignorants. Hein? Quand vous connaissez qu'il y a l'orgueil dedans, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Mmh. Et que vous voulez mmh. prouver aux autres que moi je connais mieux que toi. Qu'est-ce que tu veux apprendre même si tu connais toute la Bible, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Quand la connaissance dure, est de Dieu est humilie, tu Amen. considères même le faible qui est devant toi, il n'a pas la même au niveau de la personne. C'est ça la vie du Christ. Amen. Et tu arrives à pouvoir aussi se mettre à côté de pour aussi être dans ses faiblesses pour le ramener à ce qu'il soit si fort, parce que tu es fort, parce qu'il faut être fort pour descendre là-dedans, pour Amen. ramener. C'est ça, non Amen. Alors. Là, le prophète, donc Jean, qui dit au Seigneur, c'est moi ici, ces Jean, qui ai besoin d'être baptisé. C'était aussi un test, non C'était aussi une preuve pour lui, non Que Dieu voulait voir effectivement ce qu'il en est. Parce qu'il dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. C'était vrai, non Parce que lui, c'est des dieux tout-puissant. Jean le savait. Si on savait qu'il était là, parce qu'il euh, était envoyé comme bah, euh, précurseur la première bénédiction, il savait. Il dit Mais c'est moi qui ai été voté par toi. Toi, tu viens à moi. Donc, je veux que toi, tu le fasses. S'il suivait la voie des hommes. Voit, un véritable homme de Dieu ne peut pas suivre ce que la foule dit, ce que la foule pense, ce que les hommes pensent. Non, il doit simplement suivre ce que Dieu dit. dit. Amen. Amen. Amen. Oui, c'est vrai, parce qu'il la même fois aujourd'hui journée, il demain. Il va, va te Si tu dois faire des choses pour plaire aux gens. Ah oui, c'est comme ça que Saul a des problèmes. D'abord, lui-même, dans ce cas, il vit aussi la, la propriété, la gloire des hommes. Grand Saul, grand roi, tu vois, nous sommes derrière toi, grand Saul, grand roi c'est vrai, votre attention ne tourne pas à tenir écoutez frère, mm. grand sol, grand roi, et alors la comme il avait bien être vu comme les grands là, voilà. il dit qu'est-ce que vous voulez voilà. il y a un grand de une grâce là nous sommes en à Dieu on va offrir ça à l'éternel mais Dieu lui a dit vous de l'éternel c'est pourquoi il faut vraiment la grâce de Dieu pour réellement de faire faire dans les choses de Dieu mm. afin que cette nature de Christ puisse se manifester dans chacun. Tous ceux qui réellement ont la même nature. Alors on lui dit effectivement que soit ceux qui peuvent le mématiser moi il a répondu clairement Non, laissons donc accomplir tout ce qui est juste, donc ce qui est écrit. Vous savez déjà non? Comme il était lui qui était de de Dieu. N'est-ce pas vrai? c'est les sacrifices qui étaient venus pour être offerts comme Dieu l'exigeait, effectivement, il faut d'abord que le sacrifice soit lavé. Hein? Donc ça, il le savait. Il fallait effectivement que la chose... Ainsi donc, il est venu avec ce que euh, il était écrit de lui, dans toute sa puissance, dans toute sa pureté, son autorité, effectivement, dans tout ce qu'il était, roi effectivement, en tant que notre parent rédempteur, ton parent rédempteur, le mien aussi. Prêtez attention à ce point, c'est important. Donc, ton parent rédempteur, mon parent rédempteur, pourquoi un parent rédempteur Parce que, à cause du péché, la dame, nous avons été donc maintenant délivrés dans la captivité, prisonniers de Satan, et le monde et la terre, effectivement, et tout, effectivement, est maintenant entre les mains de ces démons. Ces, C'est ces, ces, ces, ces ces, ces, ces Satan, effectivement, qui pouvait maintenant dominer sur les hommes et en faire ce qu'il avait encore à faire maintenant. Ainsi. Qu'est-ce qu'il s'est passé Quand le Seigneur, notre Sauveur, est venu maintenant dans la chair pour s'offrir, afin que nous puissions arriver à pouvoir obtenir ce rachat, c'est-à-dire que nous soyons maintenant ramenés dans notre condition première. Comme Adam était en communion avec le Seigneur. Et puisque lui, Adam, il a failli, il fallait maintenant que non, viennent aussi pour pouvoir nous racheter. Dieu, ce qui a été en fait, un fait depuis les débuts. Alors quand il est venu lui, lui le Saint, il est venu pour prendre maintenant ta place, ma place, de l'homme déchu. Je le répète encore. Mmh. Cet homme déchu, l'homme qui est devenu aussi mauvais menteur, tout ce qui est aussi mauvais effectivement, et la malédiction étant sur cet homme, le Seigneur a pris. Tous les jugements de Dieu sont lui. Pour toi et pour moi. Et quand il a pris cela, effectivement, mais il fallait qu'il nous donne quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a donné En fait, lui, il est devenu toi. Vous comprenez Si lui est devenu toi, et toi tu es devenu qui Toi, tu es censé devenir lui. Lui étant devenu toi, toi tu es censé devenir lui. Et si, maintenant, comme l'Écriture le montre d'une manière aussi claire et précise, que lui, il est mort, et qu'il est mort, effectivement, comme Dieu l'exigeait. Puisqu'il a payé ces prix-là comme cela, ça veut dire qu'en fait, mon frère et ma soeur, on ne peut plus, en fait, se référer que c'est à cause d'Adam, effectivement, que je suis dans cet état, oui, c'était à cause d'Adam, mais maintenant le dernier attend, Amen. il est venu, Amen. il a maintenant accompli Amen. ce qu'Adam n'a pas accompli, Amen. ça Satan ne le savait pas, Amen. donc il a accompli ce qu'Adam n'a pas accompli effectivement, c'est pourquoi quand lui il s'est offert à la croix de Golgotha, la Bible dit effectivement que le sang du Seigneur de Christ Oh, le péché, Amen, Amen, Amen. Et, euh, le péché d'Adam, pour toi, oh, Dieu ne le voit plus. Ça a été ôté. Maintenant, c'est ton propre péché à toi. Amen. Parce que le sacrifice a été offert pour que toi, aujourd'hui, tu sois aussi libre. Tu te rappelle, effectivement comme autant d'Adam. Que tu puisses croire en Dieu, aimer Dieu, pire pour Dieu, Dieu l'a fait pour toi. C'est pourquoi l'Écriture dit nous sommes justifiés par la foi Amen. en Jésus-Christ. Justifié, ça veut dire c'est comme si vous n'aviez jamais fait. C'est pourquoi on parle effectivement. Il a dit, il a insisté quand les docteurs, Nicodème, est venu vers lui. Il dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Je n'ai pas laissé impressionner par, par, par, par les par les Non. Il dit, mais ici si un homme est né de nouveau. Vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi hein, la, la nouvelle naissance est d'une importance capitale. Ça ne vient pas par les chants, non. Ça ne vient pas par les prières, non. Frère. Ça ne vient pas parce qu'on a aussi à une assemblée d'un homme, non, non, non, non, non, non. Ça, c'est une expérience. Véritable, Amen. effectivement. Sinon, frère, vous perdez votre temps. Amen. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur parce que n'est pas tellement droit. Il faut, il faut, il faut naître de nouveau. Amen. Alors prêtez attention de comprendre pourquoi c'est nécessaire. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose de devenues nouvelles. nouvelle. Amen. Si quelqu'un est en Christ, donc nous sommes identifiés avec Christ, c'est pourquoi, nous, c'est pourquoi le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de très, très, très important pour un croyant. Amen. Un croyant Amen. ne peut pas être croyant sans avoir été baptisé. Mmh. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, par le baptême, effectivement, nous nous idemps nous sommes morts avec lui, et notre passé est passé aussi désormais maintenant, c'est le plus moi qui vis c'est Christ qui vit en est-ce que vous, vous comprenez cela frère donc cette vie effectivement qui était venue par les péchés d'Adam effectivement parce que maintenant nous descendons de la manière dont Dieu voulait par la dame, nous sommes venus par le moyen de sexe, vous connaissez, non Est-ce que vous connaissez ça Amen. Tous Amen. nous sommes venus comme ça, non Ce n'était pas le moyen. Mais maintenant, par Christ. Nous ne sommes pas le moyen pour oh. lui par Dieu. Lesquels sont nés les non nous Il y a la volonté de la chair. Vous connaissez cela, non C'est vrai, hein? Nous lisons cela dans Jean chapitre 1, voilà, jean. Chapitre 1, verset 1. Merci, merci. Verset 9, 10 et 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, est venant dans le monde, éclaire tout le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Cool. Ouais. Ouais. C'est Verset bon. 11. Elle est venue chez les siens. J'aime beaucoup cette paroles. Hein. Mm -hmm. ah, là Alors vous direz, oui, nous ramène toujours, mais c'est vrai. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, euh, le recevoir, vous savez, quand vous recevez quelqu'un. Vous savez, votre cœur est dans la joie. Vous avez dit, le recevoir, c'est qu'il pénètre encore dans l'âme. Et tout cœur, les portes sont grandement ouvertes. Vous mm -hmm. À tous ceux qui l'ont reçu. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous devez savoir à qui vous acceptez. Et pourquoi vous l'acceptez. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Amen. Vous voyez la, la nouvelle naissance. voyez ce que cela veut dire? S'il vous plaît votre attention. Vous voyez ce que cela veut dire? Voilà pourquoi le Seigneur, vous pouvez connaître les trous, que ce soit les bonnes choses, ça ne sert absolument rien. Ça ne vous sert pas à grand-chose si vous n'avez pas cette vie. Ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir. En fait, la parole de Dieu est une sémence. Vous vous souvenez encore Nous l'avons lu avec vous, hein Lorsqu'il est parlé effectivement de la sémence des livres, la bonne sémence, ce sont les. La bonne sémence, ce sont les. La bonne sémence, ce sont les. Mon frère, tu peux me le Tu te souviens encore La bonne sémence, ce sont les. La bonne sémence, ce sont les. Les quoi Non, non, non. La bonne sémence, ce sont les Fils du Père. Ah, voyez, frère vous vous souvenez encore Amen. Hein? Quand nous écoutons la parole de Dieu, retournez. Amen. Reprenez les équilibres. Oh, j'étais absent, frère, j'étais absent parce que j'avais, je suis tellement pris, il n'y a pas de problème. Mais quand le Seigneur viendra, que ce soit le travail pour lequel tu t'accroches là, un jour tu le perdras. Le salut est quelque chose de tellement si important. Je ne suis pas là. Il y a une sœur que nous aimons et qui est notre sœur Carole. Cette sœur.. Quand elle rate, il ne fût-ce qu'une réunion le mardi ou le jeudi, demandez à Frère Emmanuel. Et le bombarde Emmanuel des messages, Frère, je veux la réunion de mardi. Mais pourtant, il n'est pas ici, hein, il est au Canada. Elle travaille, des hein, rythmes de matin par famille, il peut, à 4h du matin, elle s'élève et s'accroche à son ordinateur pour suivre. Vous, vous des privilégiés. Et là, si là, avec, à l'aise, on vous pompe même de l'air. Et vous méprisez ce que Dieu fait. Vous savez, j'ai reçu un appel ce samedi. J'étais là le matin, il Le pasteur, j'étais te Non, tu me déranges pas mon cher frère. J'étais touché dans mon âme. Et quand il me parlait, il me dit, je suis le frère David. Je suis à Marseille. Je fais appel souvent ici. J'avais eu à un jour de pouvoir l'avoir. Il dit, j'appelle de Marseille, je voulais vous avoir. Il dit, oh frère, je demande que vous priez vraiment pour moi. Je suis ici, là, Marseille. Il dit, frère, frère, frère, frère, frère, dit, que Dieu vous bénisse richement. Parce que moi je viens du Congo, j'ai été dans les églises du message, et puis j'étais tellement un là, j'étais vraiment, je ne vais pas utiliser l'expression de mots effectivement, parce que c'est ce que j'ai vu. Et puis quand je suis arrivé ici en France, et alors euh, il y avait un frère qui me disait, oui tu vois, mais toi nous, dans le message, non, non, non, non, mais le message où été, mais que j'ai été, c'est ce que j'ai eu pour vous dire, je suis arrivé jusque là. Parce que alors, alors, le frère dit, non, non, non, mon frère, ne parle pas comme ça. ça. Et, et c'est la soeur, je crois c'est la soeur, la soeur Esther de Blois. Parce qu'il m'a dit que Dieu bénisse cette soeur, -là. les cadeaux qu'il m'a donnés, c'est plus que ce qu'un être humain Et il me dit, la soeur me dit, mais frère, frère, frère, et je voudrais juste te dire que ne parle pas comme ça. Je voudrais simplement que tu t'approches, que tu puisses avoir l'occasion d'écouter. Mm -hmm. Ben, Sœur, si vous doutez peut-être, je vais demander. Enfin, bon, on va prendre le numéro de téléphone de frère David. Je lui dit que je vais demander au frère et à soeur, parce qu'il a besoin de contact aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Frère de va afficher son numéro là-bas. Vos soeurs qui résistent peut-être un peu négativement. Allez-y, prenez le numéro de téléphone, téléphonez-lui. Il vient du Congo. Vous allez peut-être parler avec lui. Alors, écoutez, il me dit, quand la soeur m'a dit, bon, je voudrais seulement que tu viennes une fois, que tu écoutes au moins la prédication comme nous nous écoutons il n'y a plus que tu puisses maintenant faire ton jugement il dit frère je suis arrivé et j'étais donc assis on a mis donc la connexion je vous ai entendu j'ai écouté la parole il dit frère que Dieu soit béni parce que vous avez la parole de Dieu il dit c'est depuis ces jours là que j'ai compris que Dieu il est toujours le maître Amen. et que sa parole Amen. vous pouvez l'appeler il va être bien encore mieux. Je vous demande de le faire. Et alors, il me dit, il me dit, mais frère, vous savez, je pleure beaucoup, je dis, je pleure, je dis, quelle grâce de pouvoir avoir, de pouvoir écouter ces paroles. Il dit, mais comment alors, frère, vous, vous êtes tous dit, mais, je suis ici à Marseille, dans un endroit tellement loin. Je lui dis, mais comment vous arrivez à pouvoir y suivre les causes me mais parfois j'écoute, je suis la prédication, et puis à ce moment, ça se coupe. Et puis, quand ça se coupe, je commence à pleurer, et je dis, Seigneur, pourquoi moi Pourquoi ça doit se couper Et puis, tu dis, mais comment ça se fait, frère, cest à ces problèmes il dit, frère, je suis dans un centre ici, puis je m'enferme tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, dans ma chambre. Il dit, mais alors comment tu fais pour suivre les prestations Vous savez comment il fait Il dit, mais ici, on ne donne pas la connexion. J'ai, Je ne sais pas comment, si c'est quelqu'un qui lui a prêté l'ordinateur portable, c'est ce qu'il fait, qu'il Dieu est qu'il qu soutient. Il dit, il prend l'ordinateur, donc il y a des, des, des réseaux qui sont en ici, vous, vous connaissez là, hein? et puis il fait un peu comme ça, oui, pour voir un peu quel est les réseaux, tu vois, qui peut un peu se connecter, effectivement. Et quand il a ces ce, connexion, spécial informations, comprend ce que je dis. Quand il a cette, ces réseaux qui se connectent, hop, il faut les connecter. Là. Il peut maintenant entrer maintenant dans, dans la chose. Et, et vous savez que à ce moment, à ce moment-là, ça perd en fait sa ça, ça, ça, ça, ça, puisque puisqu'il y peut-être réseaux autres qui se connectent sur ces réseaux-là, effectivement. En et là, à ce moment-là, à ce moment-là, moment la prédication monte, et puis, paf, oh, ça se coupe, et il perd raison. Il doit arriver à pouvoir chercher encore quelque part pour se connecter. C'est ainsi qu'il s'est déblé avec les miettes. Mais avec ces miettes-là, il dit, c'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui fait qu'effectivement, que je peux tenir aujourd'hui. Et je m'y accroche. Tout le mardi, je suis là. Tous les jeudis, il me dit, oh, dis à Frère bon, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il dit, hein? J'aime beaucoup, j'ai dit que Dieu soit béni. J'aime beaucoup mon frère, que Dieu le bénisse, qu'il le soutienne, qu'il le J'ai dit, je vais lui venir. Et lui, il va t'appeler aussi. Comme je lui ai dit aussi que vos frères et sœurs vont aussi vous appeler. Son numéro de téléphone sera donc affiché là-bas pour que vous puissiez l'appeler. Ainsi donc, frères et sœurs, il y en a de ceux qui sont au loin qui se battent. Et, et. et nous, nous avons le privilège de pouvoir nous asseoir et, et aussi d'écouter la parole de Dieu. Eux là. S'accrochent effectivement, ou au moindre effectivement, et le Seigneur fait des grandes choses aussi dans leur vie. Ainsi donc, comme nous l'avons eu à pouvoir entendre la bonne sémence, effectivement, ce sont les fils du royaume. La question est de pouvoir savoir si vous en êtes vous aussi en tant que fils du royaume. Et c'est ainsi que l'Écriture nous montre qu'en réalité, étant donc de cela, comme la Bible le dit, la nouvelle naissance est quelque chose d'une importance capitale pour celui qui est prédestiné à être un fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle de la nouvelle naissance Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Comme nous avons eu à pouvoir voir maintenant ce que à ceux qui l'ont reçu pour son nom, ils ont donc eu à pouvoir maintenant devenir des enfants de Dieu. Expérimenter la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi maintenant Ils sont donc nés des dieux. Et vous souvenez ce que l'Écriture dit de cela, effectivement, de celui qui est né de Dieu. Donc, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Vous suivez tous ceux qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, étions du monde. Et la victoire qui en de ce monde, c'est notre foi. C'est vrai, non Et puis il dit encore dans un Jean au chapitre 2, je pense, quelque chose comme cela, il parle effectivement de, de celui qui est né de Dieu. Regardez très bien pour que nous puissions comprendre quelque chose. Effectivement, un Jean au chapitre 3, il dit, il dit ceci, au verset, J'aime beaucoup hein?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 Quiconque donc pêche transgresse la loi et le péché la transition de la loi. Or vous le savez, Jésus a paru pour ôter. ôter, ôter les péché. Donc en fait, s'il vous plaît, frères et sœurs, vous devez comprendre seulement Il a ôté ça veut dire qu'il a enlevé la racine en fait. Parce que là, on peut couper les dessus, mais la racine étant restée à l'intérieur, elle va toujours pousser. C'est comme cela que dans les temps anciens, effectivement, comme le péché était couvert, l'homme ressentait avec avait le même sentiment dévoré. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, examine-toi très bien, effectivement. Si c'est toujours la même chose qui revient sur toi, il y a un problème quelque part. Il est apparu pour ôter le péché, c'est-à-dire qu'effectivement, que il a ôté la racine. Si hier, tu avais la langue qui parlait, il y a la langue qui parlait, il parler toujours, les gens disent, et que tu continues malgré que Dieu te bat, il y a un problème. Oui. Oui. Oui. Il y a, tu peux te justifier comme tu veux, puisque comme tu le veux, il n'y a pas de problème. Mais sache que devant Dieu, tu as un problème. Parce que la parole que Dieu te donne, toi, que toi, tu reçus, tu la reçois. Qu'est-ce qu'elle va faire, effectivement? Il est agissant des livres, effectivement. <mets> tu n'as pris les goûts. Quand tu entends, tu ne savais pas, mais quand tu entends que ton père ne veut pas que cette langue-là soit comme une langue d'une chienne ou d'un chien, qui chaque fois boit, effectivement, blablabla, ce c'est pas possible. Alors, au delà de toi, il y a quelque chose qui ne pas. Vous savez, le Seigneur l'a dit. Je vais vous parler un tout petit peu de temps aujourd'hui. Vous vous fâchez, ce n'est pas un problème. Vous regardez très bien. Mon père, vous l'avez fait des un Il épouse. Pur et le principe de sans tâche N'est-ce pas vrai oui. Dans le livre d'avant, c'est dit non. Quelle est très bien fait Quelle est la chose qui suit l'homme Et ce qui rentre par la consommation de la bouche Non. non. Ce qui suit l'autre, c'est ce qui sort. Amen. Hein, -ce pas vrai? Vous le savez, non C'était Christ. Or l'épouse est appelée être une épouse pure. Irrépréhensible, sans tâche, n'est-ce pas Alors, quand on est pur là-dedans, ce qui doit sortir de nous ne pourra pas suivre les autres. C'est vrai, non? Quand on est pensé pur. Vous comprenez ça? Quand tout est pur dans la personne, ce qui doit sortir de la personne, ce n'est que pur. Mais quand on ne l'est pas, alors, on en fait la, la marmite de toutes les choses aussi du monde en fait on a toutes ces choses-là, les raisonnements, ils pensent ceci, ils pensent cela, l'autre pense ceci, ceci, cela. C'est normal que les racines poussent et les plantes, les plantes maintenant donnent des fruits, on le voit maintenant, hein? des troubles parmi vous, et ceci, ceci, ceci, c'est cela, et ceci. Donc, il dit, il est venu donc, Jésus a pris donc pour ôter les péchés, et il n'y a un point en lui des péchés. Vous suivez, frère. Et ben, vous lisez avec moi. Il a dit ici l'écriture dit. Il dit, oh, oh, vous le savez, Jésus, notre Seigneur, a parlé pour ôter le péché, et il n'y a point à lui de péché. Vous suivez cela Amen. Donc, maintenant, il dit, mais quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Amen. Vous comprenez cela Or, nous étions séparés du Maintenant, il dit, mais quiconque demeure en lui, en lui, ça veut dire que maintenant qu'il a pris notre place, nous avons pris aussi sa place. C'est vrai, non Amen. Donc Lui n'a jamais péché là. Hein? Lui, il n'a jamais péché. Vous savez, non Amen. Maintenant, regarde comment on dit de toi. Il dit ceci. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Alors, Amen. moi je suis un pécheur. C'est vrai, non Amen. Il a pris ma place pour Amen. que moi je prenne sa place. Alors il dit, quiconque, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Oui. Amen tu dis que moi j'aime Jésus, et je vis pour Jésus, <rire> alors ah, il faut que quelque chose soit vie aussi, Est-ce pas vrai, nous. Alors il dit, petit enfant, que personne ne vous séduit, celui qui pratique la justice et juste est juste comme lui-même est juste. Voyez maintenant que la nature et les caractères du Seigneur se retrouvent maintenant dans les croyants. Amen. Vous le voyez non Amen. La nature et les caractères du Seigneur se retrouvent maintenant à qui dans le croyant. Si tu n'étais pas croyant auparavant, demain comme tu l'as été, mais quand tu as cru en lui maintenant, il a pris ta place. Tu as reconnu cela. Et toi tu prends sa place. Maintenant, son caractère vient maintenant dans le croyant. C'est lui qui pratique la justice et juste comme lui-même est et juste. Le continue. C'est lui qui pêche et du bien. Amen. Amen. Amen. Parce que ah, là, là. Maintenant, il dit, mais si tu as fait clair, mon frère et ma soeur, donc c'est dit maintenant que tu ne peux pas te tromper en tout cas. Avant, on était un peu tous dans la même foule. Parce qu'on se dit, oui, c'est le péché d'Adam, oui, on dit, oui, c'est ben, ben, le péché d'Adam, oui. Mais maintenant, la chose a été déjà réglée. Amen. Donc si on peut te référer, je peux, parce que d'Adam l'a fait, oui, Dieu voyait cela. Mais maintenant, tu as honte ces péchés. Amen. Maintenant c'est toi-même. Mmh. Tu ne peux plus parler qu'à cause d'Adam et de la dent, la haine, effectivement. Non, maintenant c'est toi. Mmh. Parce que Dieu a mis le fin. Vous savez pourquoi ils sont arrivés à ce point-là C'est à cause de l'incrédulité. N'est-ce mmh. pas vrai mmh. Maintenant, le dernier Adam. Ah, Qu'est-ce que les Corinthiens dit Je vous ai dit, je vous prendrai du temps, mais donnez-moi du temps. La Corinthienne dit, la mort est venue par Adam. Ah, vous, vous, vous vous me regardez comme ça. je pense que la Corinthienne, c'est écrit. C'est écrit. Ici, si je pense que la Corinthienne, je pense Oh, je je À partir du verset 12. Alors, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection de mort S'il si n'y a pas de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. Amen. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité de Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si est mort, ne ressuscite point. Car si est mort, ne résistez point. Christ non plus n'est pas nécessité. Et si Christ n'est pas nécessité, votre foi est vous êtes encore dans vos péchés. Vous suivez cela Amen. Et, Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous suivez Amen. Si Dieu ne l'a pas fait, lorsqu'il venait de vos péchés, parce qu'il fallait que le, le sacrifice soit appuyé par Dieu, non Amen. Ah, donc s'il n'est pas nécessité, donc nous sommes par conséquent morts, perdus. Sinon, c'est dans cette vie, seulement moi, que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort, il est le prémice de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des mort. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi, tous revivront en Christ. Amen. La mort est venue par Amen. Amen. C'est sûr et certain. Alors, dans Jean, nous disons effectivement, on, on va aller rapidement. Alors, il dit, verset 8, oui, il dit C'est lui qui pêche c'est du diable, car le diable pêche dès et commence. Le Fils de Dieu a paru en fait de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. C'est sur le saint mon frère et ma soeur. Puis s'il est né de Dieu maintenant, sa nature a sa façon d'être effectivement. Alors, tout à fait différent. Ainsi, nous comprenons maintenant un Pierre, comme le Seigneur l'a dit dans les Saintes Écritures, un Pierre, un Pierre, un Pierre, un Pierre, un Pierre, un Pierre, un Pierre au chapitre. Amen. Hum. Verset 13, il C'est pourquoi, Seigneur, et Reine, de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce que nous est rapporté lorsque Jésus dit notre Seigneur apparaître. Comme les enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'Union. » Amen. Amen. Donc, effectivement, le Seigneur vous a montré dans ce qu'il a fait pour vous. Ce qu'il a fait pour les fils, et les filles de Dieu. Fait que, il que moi que Christ est en mort, il a payé pour que vous soyez libre pour l'avoir entendu ce matin. Il dit, ne vous confondez pas à ça, vous êtes très bien, continuez, ça, dit, mais, Il dit, merci, si vous mais, mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint, puisque je si vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi, en parlant de l'épouse, il est vraiment écrit en disant une épouse irrépréhensible, sans tâche, dit, il n'y a de semblant. Donc, en fait, il s'agit de ce peuple dont Dieu dit, sortez du milieu d'eux. En fait, comme on l'avait entendu, la séparation totale. Amen. Amen. Et quelque chose que Dieu exige effectivement de ceux-là qui lui appartiennent. Et celui qui est de Dieu, mon frère et ma soeur. Il ne peut pas murmurer de discuter parce que la Bible dit que mes brebis entendront ma voix. Amen. Amen. Il ne s'agit plus d'avoir des doutes et des situations des mais Je suis dieux, je ne suis pas. Non, frère, il s'agit maintenant de pouvoir se tenir devant le miroir et se regarder, est-ce que réellement ce que je suis et ce que Dieu est en train de voir On ne peut pas dire, mais je pense, j'espère que dans ce jour-là, non, frère, il faut l'assurance. Amen. Amen. Amen. Tu es le bébé ou le bouc Parce que la bébé, la bébé, effectivement, elle est soumise, elle est docile, elle est, est, est tout à fait entièrement donnée à son maître, effectivement. Mais, la, mais le bouc, non, non, non, pas du tout. Elle tape la tête, Dieu, effectivement, on a encore parlé, non, moi je fais ce que je veux, non, moi je fais ce que je pense, effectivement. Ça, c'est une bouc, c'est un bouc. Lui, il ne tient pas dans sa main le bouc, non. Jamais, non, non, non, non. Il tient dans sa main, effectivement, les brebis. Mais brebis, Dieu mais les attendez, pas de vous. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas t'asseoir à dire, je suis, je suis, je suis, je suis. Alors que quand, quand la parole vient à toi, c'est toujours des raisonnements. Non, je ne crois pas comme ça, moi je pense comme ça. Alors que c'est Dieu qui veut que tu crois comme lui, veut. Amen. l'exemple d'Abraham, effectivement. Prenez le temps, frère, donnez-moi le temps aujourd'hui. Je sais pas temps voilà les cas d'Abraham Abraham était dans le et Dieu dit à Abraham Abraham vient ici lève les yeux vers le ciel regarde les étoiles effectivement le... Abraham a regardé effectivement et puis Dieu dit mais qu'est-ce que la ta consérité je dire oh, oh mais moi je n'ai pas c'est pas comme ça que moi je crois c'est pas, ça, ça, ça, pas comme ça que moi j'ai été instruit dit, moi, l'humain, quand même, c'est quand même pas logique, hein, avoir la, la nature ici, et puis les étoiles, et puis moi, et puis, et puis en plus, à plus, en plus, ma femme, elle est aussi stérile moi, ici, elle dit, tu dis ma postérité, il pouvait raisonner beaucoup, hein. Vous suivez, ça? Et la Bible dit, mais, à première confiance, en va interdire, le cru de tout son cœur. que ça, Dieu est capable, Dieu nous appelle, nous le croyons, à la postérité d'Abraham. C'est question de pouvoir savoir, tu quelque peux je vais te dire, en tout cas, me prends, le Seigneur vient, je suis sauvé, je vais au ciel. Mon frère et ma soeur, la parole t'est apportée pour que tu vois quelle est distance que tu trouves à cause de toi, de ton raisonnement, de ta logique, de toi, de ce que tu as. C'est pour ça que quand Dieu est en train de nettoyer, il sait ce qu'il fait, il nettoie ses enfants. Amen. Amen pour remplir effectivement de, de sa propre nature. Et si toi tu as un bouc, tu as une sémence de bouc effectivement, que tu la maintiens, effectivement, tu vas taper la tête partout. Qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'on a à faire, effectivement, ben, qu'on s'arrête, que je rentre chez moi, de toute façon, moi je vais téléphoner, je vais savoir. Pas de problème, Dieu n'a pas, il ne traite pas avec toi. Il dit, sautez du milieu de mon peuple. Il s'agit du peuple que Dieu lui-même a connu. Et qu'est-ce que Dieu attend de ce peuple qui est à lui En fait, il attend ce peuple de pouvoir se séparer de tout ce qui est quoi. Regardez bien. 2 Corinthiens chapitre 6. Je lis seulement les versets du bas. 2 Corinthiens chapitre 6. Si vous êtes trop fatigué, vous pouvez partir. Ne vous gênez pas. Hein. Vous pouvez vous lever discrètement, vous sortez, vous vous en Corinthiens chapitre 6. C'est pourquoi sautez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Vous suivez ça? Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous crié. Donc Dieu ne veut pas que vous soyez souillés. Amen. Amen. Amen. Donc, un homme ou une femme, effectivement, que Dieu appelle, effectivement, dit, séparez-vous de toi, ce qui est impur. Parce que nous avons entendu effectivement que c'est ce qui sort de l'ange. Il suit aussi l'eau. Car ben Dieu ne veut pas que vous soyez souillés, Dieu veut que vous teniez dans la pureté, dans la sainteté. Alors, l'Écriture nous dit une chose qui est tellement si importante. Regardez dans, dans le livre de, de, de Jérémie au chapitre 15. Jérémie au chapitre 15. Jérémie au chapitre 15. Jérémie, chapitre 15. J'ai mis Jean-Christ. Tous les jours. Auversi. Auversi. Auversi. Auversi. Auversi. J'ai mis 15, 18, 19. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Et pourquoi ma plaie est-elle douloureuse Et ne veut-elle pas séguer cest tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont tu n'es pas sûr Versi 19. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel si tu te rattaches à moi, je te réponds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la peine de sortir est et de s'approcher à lui, je te répondrai. Voici la, la suite. suite. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Amen. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme un Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui serait précieux aux yeux de Dieu? Si c'est ce de sa propre si sa propre nature. Donc il dit Mais si toi tu sais pas cela, parce qu'il y a toujours une des mélanges. mais c'est pas ce genre. alors tu seras vraiment comme ma bouche, tu seras ma propriété à moi. Et Dieu s'adresse aussi à. Un peuple qui lui appartient, effectivement, auquel il se sent, en fait, dans, dans, dans cette allégresse de pouvoir lui parler, en fait, à dire Mais mon peuple, c'est à ce peuple-là que, que Dieu parle, parce que il connaît à mes à moi, mes brebis à moi, attendront certainement. Amen. ils vont pas ne étranger. La mienne, il faut Amen. entendre, il faut me suivre. Donc, il nous fait savoir que si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma propre bouche à moi. Et toi, tu vas effectivement. Alors, moi, je serai effectivement à toi et toi, tu seras aussi à moi. Bon, regardez, c'est ça. Que nous puissions comprendre en vérité, comme l'Écriture le dit, c'est cette épouse dont la parole nous montre réellement qu'elle elle, elle, elle, elle, attend réellement son en époux. Fait en fait que vous soyez sûrs, je vais m'arrêter ici, enfin fait que vous soyez aussi dans la certitude et non dans l'imagerie effectivement comme les, les vierges sages et les vierges folles. Parce qu'elles sont toutes sorties, hein, les vierges, effectivement. Mais parmi elles, effectivement, il y avait effectivement celles qui étaient sages et celles qui étaient folles. Celles qui étaient folles, elles se disaient Oh, le patron, nous allons partir, nous allons partir. Ah, ah, ah. C'est que tu es sorti. mais maintenant, c'est dans la marche, maintenant, que Dieu va voir l'obéissance pour vous montrer maintenant au monde et à tous les autres, effectivement. Voici, bah si, même la nature va témoigner. Voici bah si, vraiment celle là ou celle-là. Ce n'est pas ta bouche à toi. Oh, nous sommes comme un homme, les maladies, oh nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse parce que le message de la voix, nous répétons les prophètes. J'ai toujours dit, ça ne veut absolument rien dire. Amen. Amen. Rien, rien. rien. Je prendrai un universitaire, je lui donnerai la bouchure, il y aura aussi avec son intérêt. Parce qu'il a la bouchon. Il peut aussi vous, vous dire vous répétez aussi la même chose que les prophètes Ailleurs, pouvoir aussi dire, c'est simplement là. Donc, c'est pour que tu t'examines, été examiné, tu, tu amis, dis, mais suis-je, oh. j'entends la vieille de dire, oh, ils sont fous là-bas, moi je suis sage, mais regarde-toi si vraiment tu es une vierge sage. Si le caractéristique de vierge sage se retrouve bien en toi, parce qu'il y a la sagesse. Amen. Amen. Amen. C'est vrai, frère. C'est pas un mot. Hein? L'éternel, est y fait dans l'Ancien Testament. C'est du Nouveau Testament, n'est-ce pas vrai? Et Jésus est la parole de Dieu. Mais quand il vient vers toi, ça te dit dans ton cœur Ah, c'est pas comme ça que moi, il Si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est. séparez-vous, sortez du bébé, et séparez-vous de quel milieu il est bon séparez-vous ne touchez pas à cette interview parce que si vous touchez à cela et c'est cela ce qu'il a toujours été en fait parce que ça vient de la mère la, la, la, la grande prostituée et tout ce qu'elle a eu pour faire ça c'est ainsi des suites et ça donnait le même mouvement que tous les autres. ici ça a été avalé. Ça souillait les hommes. Vous savez cela, non? Mm -hmm. Chapitre de la présence, il dit c'est mal à la Alors, il dit mais il faut que vous sortiez de cela. En que vous ne touchez pas. Que vous soyez une vierge au cul. Vous connaissez, c'est cela. Ce qui est dans Corinthiens chapitre 11, donc il a très bien, mais non. Il le montre ici en Corinthiens chapitre 11. J'ai oui, supportez-moi aujourd'hui. Ne vous fâchez pas. Deux, dès d'ici, si vous êtes fatigué, vous pouvez sortir de ces mots et partir. Deux, Corinthiens, chapitre 11. Oh, verset 1. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de fou, mais vous me supportez. Bon, car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Amen. Parce que je vous ai fiancé à seul vous pour vous, vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire que celle qu'on a tout vidéon. C'est vrai mon frère. Amen. Il y avait des choses qu'il avait avancées dans le livre. maintenant, ça a été nettoyé. Amen. Comme Dieu m'a nettoyé. J'étais dans les traditions de Je J'en avais avalé, avalé. Maintenant, il m'a nettoyé. Amen. Vous Amen. Aussi. Amen. Amen et les trois ont purifié, il avait dit, je ne vais sur sur vous le roi pur, je vous purifierai de toutes vos édames, et desquels 36, et de toutes vos sourds. Il fin de présenter à Christ, et nous pouvons faire Dieu. Et sans s'enclure, Mais rien ne s'en s'entend, mais si tu ne sais pas ce qui de ce qui est venu. C'est quoi ça C'est quoi ça frère Votre attention, c'est votre point. Et ce qui est dit, c'est pas les séparez hein? C'est ce pas Il dit, il faut que tu sois celle ou ceux qui ne sait pas, c'est que tu sois dans la pure. Tu ne rien, tu es un pur qui est souillant. C'est quoi dans la sainte des critères fait que nous puissions comprendre ça comme l'écriture nous le fait savoir. C'est quelque chose d'une importance capitale pour nous. Dans le livre de Timothée, deux, tu me dis. Regardez cela. Deux, tu me dis. Deux, tu me Vous allez comprendre, effectivement, je vais aller vite pour vous libérer De aussi. Deux, tu me au chapitre 2. Deux. verset 1, il dit Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aussi à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a empris. Et l'athlète, l'athlète, l'athlète ne pas couronner s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que qu laboureurs travaille avant de l'écrire. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi, souviens souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi, et souviens-toi souviens de Jésus-Christ. Jésus Alléluia! Cet homme vivait pour lui. Il dit: souviens-toi de jésus souviens-toi que, que cela soit gravé en toi, n'est pas ni à cause qu'il soit toujours présent. Amen. Amen. Issue de la proximité de la vie, ressuscité de mort, selon mon évangile, Amen. pour lequel je souffre et je suis comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas ni. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Ah, gloire Amen. à Dieu. Amen. Les autres peuvent se moquer, mais une sémence aux frère. Même s'ils sont deux ou trois frères, c'est ce qui est important. Que la parole soit prêchée Amen. pour cette sémence. Amen. Alléluia. lui. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui était en Jésus-Christ. Avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. N'est-ce pas? Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle à sa parole, car il ne peut se lui-même. Verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant le Seigneur. Vous suivez Qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Amen. Discussion, discussion, discuter. Oui. Oh, mais vous savez, au moment je crois, au moment je parle, parce que la langue aime bien parler. Il, toujours, hein? on évite les disputes de mots, écoutez bien. Il dit, verset 15 dit, efforce-toi de présenté devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Que ça plaise ou que ça plaise pas, mais que la parole soit prêchée. Amen. Amen. Et toute sa puissance est dans la vérité. Écoutez bien, il dit, Évite les discours fins et profonds, car ceux qui les tiennent avancent toujours plus dans l'impiété et leur parole. Rongera comme la gangue, de ces mêmes, de ces nombres sont innés et filets, effectivement, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résolution est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Voilà les faux doctrines, voilà les faux enseignements, voilà les faux prédicateurs, voilà tous cela, effectivement, qui ont tellement nourri beaucoup de gens. Frère, vous avez reçu des faux enseignements, Amen. qui ont pris des racines. C'est pourquoi vous combattez la vérité, frère. Pourquoi vous énervez quand vous montrez l'écriture, effectivement, aussi clair Ils vont vous fâcher. Et vous vous énervez. Oh non, parce que moi je ne crois pas comme ça, parce que ce n'est pas comme ça qu'on m'avait enseigné. Mais en fait la Bible dit, ben, ils seront tous enseignés, amen. amen, amen, Si tu es de Dieu, tu dois te réjouir. Parce que Dieu te t'enseigne et par ben, sa parole, il te montre clairement la vérité. A c'est A, tu vois clairement, mais c'est A c'est A. Et puis B c'est B Oh, moi, on m'a fait donner qu'il fallait mélanger la part, puis tourner par-ci, par-ci. Et puis bon, on, on, on, on prend les complications et on avale. Nous continuons les, critères, les critères qui ont déjà... Vous voyez de quelle manière il parle, effectivement, montrer, effectivement, comment... Parce que vous savez que toutes ces choses-là, dans un croyant, ce sont des souillures, mon frère. C'est la vérité. Parce que c'est ce qui sort de l'homme, qui suit l'homme. Amen. Amen. Même. Ouais. Aussi longtemps que vous le garderez, vous serez toujours sous l'eau. Mmh. Mmh. Mmh. Le lot pur descend du trône. Purifie le cœur et le maintient toujours dans cette pureté, dans cette mmh. sainteté. sanctifie par ta vérité. La mmh. parole est. Mmh. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceaux. Amen. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Oh oui, mon frère. Amen. Le Seigneur connaît. On peut envoyer tout ce qu'il peut envoyer, souiller le peuple, comme il le fait effectivement, les garder en prison. Et quand les trompettes de la sortent, Amen. Amen. ceux qui sont des dieux sortent. Amen. Alors Dieu dit, mais je vous retirerai d'un Je répandrai sur vous nos purs. Je vous purifierai. Amen. Je fais de vous des iprès. C'est comme cela que la parole humaine vient de purifier. De nettoyer, -les. Alors il continue en disant, effectivement, dit, c'est parce que les et les seigneurs qui n'appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur. Qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Maintenant, il que nous puissions voir maintenant clairement. dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Il y a des vases d'honneur. Et le vase d'un usage vide. Toi, de quel vase es-tu Alléluia. Alléluia. Mm -hmm. Ah oui, la question est en bas. De quel vase es-tu Parce qu'il y a le vase d'honneur et le vase d'un usage vide. Vous voyez les vases de vie, on mélange n'importe quoi. Le vases d'honneur, non, non, non, non, non, non on peut pas, on peut pas, on peut pas. Parce que frère et soeur, le pouce est, est vraiment ce vaste donnant. Amen. je veux vous le prouver dans les saintes écritures. Et vous pouvez comprendre pourquoi cette euh, séparation totale, effectivement, avec tout ce qui est notre contraire à, à, à la pensée des dieux, effectivement, et qui, qui est pour nous, soit pour nous, mais parce que moi je crois que ça, moi je pense que ça, moi c'est le moins, c'est si c'est le moins, on n'a pas besoin de selon moi, on sait on a besoin de selon Dieu. On ne fatiguez pas, je serai toujours là. selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend? Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des vases d'honneur et des vases d'un usage vilain. Nous revenons ici, hein. prenons dans le livre de Romain. Nous revenons dans 2 Timothée au chapitre 2. Prenons d'abord dans Romain, Romain, Romain. Romain, je pense, au chapitre 9. Romains, chapitre 9. Oui. Oui. Nous lisons ici. Aïe. Ah, Verset 10, je Et de même, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du Célisa, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore morts, et qu'ils eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection des de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné, là, la assujettie au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï des amis. Alors, il s'est dit, mais qu quel nous donc y a-t-il en Dieu de l'injustice hum, hum, Loin de là. Il est Dieu, non Il connaît bien l'avenir. Il connaît, avant même que tu naisses, il savait qu'est-ce que tu allais Comment tu allais être. Même étant assis ici, Amen. frère, il savait que ce matin, où vous inspirez et qu'il voudrait que je puisse tenir autant de temps. Il savait comment vous allez réagir. Amen. Amen. En regardant parfois. Mon nom, il est bon, frère. Amen. Il sait comment ton cœur à toi, pense-moi maintenant, à propos de ça. Il le sait. Rien ne lui échappe. Il est Amen. vraiment présent. Amen. C'est vrai, c'est comme mon frère faisait là. Euh, que Dieu bénisse ma bénévole soeur ici. Et comment elle s'appelle Celle dont tu as fait la réforme. L'épouse de mon frère. Ah, ma soeur irène, Vous savez, <rire> c'est extraordinaire. La soeur irène comme elle a été bon, dans sa maison là, elle était à genoux, elle pleurait pour son frère et sa soeur. À chaud de larmes, effectivement, oui. dépendues, Personne n'était là. Amen. Vraiment. Moi, je n'étais pas là. Mais elle ne se rendait pas compte que les larmes qu'elle versait sont Dieu la regardait. Amen. Elle vient là dans mon bébé. Et comme toujours, je suis heureux. Mon âme est dans la joie quand je la vois. Je dis que Dieu s'obéit parce que je connais passé. Et puis, quand je vois prier, parfois je dis Donne-moi la main, on va prier. Alors, pendant que je priais, je lui ai répété. C'est ce qu'elle disait à Dieu. Je dit, Seigneur, souviens-toi de l'âme de ta servante. C'est qu'elle ne réalisait pas que pendant que j'avais les yeux fermés, Dieu m'a montré son état. Amen. Je vous l'ai toujours dit, si vous doutez, que je peux m'asseoir avec vous. Frère, vous pouvez tromper, mais Dieu me révèle qui vous êtes. C'est la vérité. Mais c'est vrai, cela. Et je lui dis, mais Seigneur, souviens-toi des larmes de ta servante. C'est vrai, non? C'est pas ma soeur, c'est vrai, vrai, non? C'est vrai, non? Ah. Et puis, elle m'a réuni. J'ai vu simplement la soeur se tourner, fait la mais Je lui ai dit, soeur, le Seigneur connaît les secrets de l'État. C'est pas vrai? Amen. Oh oui, c'est vrai. vrai. Ce que vous vous ignorez et que vous méprisez, c'est celui que vous. Le Seigneur m'a la grâce de pouvoir m'approcher de nous, de pouvoir m'asseoir. Quand vous êtes dans mon bureau, je passe avec vous, je vous observe, frère. Ne roi pas que quand vous venez passer, je vous prends et je la sœur frère et soeur. Vous devez savoir à, à qui vous avez affaire. En Ici, si nous ne sommes pas là pour un jeu. La grâce que Dieu nous accorde, c'est que nous puissions mourir pour appartenir à ces dieux. L'appartenir, lui, à 100% Pour que la bénédiction soit accordée à nous. C'est cela la chose, en fait, c'est une grâce que Dieu accorde à un homme ou à une femme de pouvoir réellement se dire, mais c'est vrai Seigneur. Et Dieu me dit, mon frère, ce n'est plus les train-train tous les jours, il faut quand même que je me pose la question, où je suis Parce que.. J'ai entendu, c'est vrai frère, on peut en parler comme on veut, mais on peut dire ce qu'on veut, mais c'est il, il dit, mais j'ai entendu cette idée que l'ombre de Pierre a blessé. mais aussi aujourd'hui, quand même, on Alléluia. temps aussi. J'ai entendu qu'on priait sur les, les tissus. Et les frères. C'est Dieu qui conduit toujours. Amen. Et Amen. on a prié quand même que et ça a fait des extraordinaires. J'ai entendu qu'on a prié pour tel, tel. Et même, dans le Seigneur, on voit que. Amen. Amen. Hein, pas de problème. Ça montre ta scène. Propre nature. Frère, vous Et vous entendez, vous vous rendez compte que le frère, vous avez téléphoné, comme on dit, le frère pleure, dit Mais frère, vous savez, quand les couples se fait, je prends un des CD, de prédication, je mets. Et puis le problème, c'est que quand j'écoute les prédications, les CD, et puis souvent ça me bloque, tu pleure, on me qu'est-ce qui m'arrive <rire> Évidemment, parce que nous avons Une chose ici, puisque c'est un incident, nous retournons dans le Romain pour que nous puissions voir. Ce que le Seigneur, notre Dieu fait, il ouvre les yeux et il l'aimé, sera situé au plus jeune, il, il savait, il, il connaît chacun de vous, il connaît quand, quand vous vous levez, quand vous respirez, ce que vous pensez, si vous êtes faux, effectivement, c'est vrai que quand vous vous ah frère, mais Dieu sait que vous êtes, vous pensez vraiment que Dieu ne m'accorde pas la grâce de voir ton cœur tu veux jouer la comédie de pouvoir me faire un peu un de dessin devant Mais je reste simplement comme ça, comme, comme, comme, comme quelqu'un qui ne me voit pas. Mais Dieu m'a encore la grâce. Oui, c'est vrai, frère, c'est vrai. Mais parfois je dis rien. Il y a tellement de choses que Dieu fait, que je regarde simplement. Je dis si simplement, je pouvais le dire. Mais que Dieu nous aide. Mais nous efforçons de pouvoir rajouter mon ce que Dieu. Fait. Ça signifie les accords. Bon, nous retournons en Romain. Regardez bien il oui, bon Donc loin de là, quand il dit oh, enfin, non, non, non. C'est qui qui dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Qu Esaïe Quel dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice, loin de là? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, Amen. et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, ça ne ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait des miséricordes, car l'Écriture dit à Pharaon, j'ai été suscité à dessein. Pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, écoutez bien, il fait une miséricorde à qui il veut, il a merci qui il veut. Ah, tu me diras, mais pourquoi blâme-t-il encore C'était le nom de Dieu, frère. Il avait dit, il savait comment l'homme allait. Il dit, mais Dieu avait conduit à voir sa voix, ce qui était dans Il dit, mais pourquoi blâme-t-il encore Vous suivez, lisez dans vos Bibles, frère. Lisez. Pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui résiste à sa volonté Oh, homme, oh, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu J'aime quand je lis, vous lisez aussi. Si vous n'avez pas la Bible, frère, vous ne voulez pas dire, oh, on nous a dit. Non, ce n'est pas que je vous ai dit. La Bible dit. Amen. Je vous en prie, frère, lisez les Écritures. Écoutez bien la suite. Il dit Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas le maître de l'archive Pour faire avec la même masse. Suivez d'abord ceci. Hein? Pour faire avec la même masse, ma même masse, un vase d'honneur, un vase d'un usage vide. Vous suivez Donc le potier, il fait un vase d'honneur, un vase d'un usage vide. Nous continuons l'écriture, frère. Et que dire qu si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc les et est restée qu'on dit vases d'honneur. Donc, vase d'honneur de miséricorde. Vous direz, oui. mis, le frère Léonard, tu n'est pas en train de nous envoyer, nous interpréter les trucs. Nous allons continuer. Amen. Donc je vais dire encore ici, est-ce que c'est un droit. Et s'il a voulu faire connaître sa gloire envers les phases de récoltes, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Vous suivez Ainsi nous a-t-il appelé, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas mon peuple est bien aimé, celle qui n'était pas la bien aimée. Et là, on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu. Et du Dieu. Amen. Amen. Amen. De quelle face êtes-vous, mon frère? Merci. Un vase d'honneur ou un vase d'écoutage vide? Oui. Retournons à Timothée. De Timothée au chapitre 2. Regarde. Verset, je reviens encore verset. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, de les autres sont des vases d'un usage de vie. Si vous suivez, frère, si quelqu'un se conserve plus, si sinon quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ses choses, en s'abstenant de ces choses, quelle chose Vous voyez qu'il est toujours important de lire les Écritures quand on lit et de garder la pensée de l'Écriture pour qu'on comprenne qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Quand je vous disais, je me disais au début pourquoi il me force de des... Frère, c'est pour votre bien-sœur, que vous En s'abstenant de ces choses, de quelque chose, de Il nous a dit, hein, pendant la télévision. Vous voyez qu'il faut vraiment lire avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Vous comprenez ça mm -hmm. Car, pour que vous compreniez qu'il y a une volonté de Dieu dans les salles de Dieu, de Dieu, et s'entendit qu'elle-même, elle On en fait, c'est un peu, on a montré l'image exacte de ce que Dieu attend. Si quelqu'un se conserve pur, c'est qu'il qui sort de l'homme qui suit. Vous allez le voir, frère, d'une manière aussi claire. Si quelqu'un se conserve pur, en de ces choses, c'est bien. Il sera quoi Il sera un vase d'honneur. Ce vase d'honneur, sanctifié. Utile à son maître, propre à toute bonne heure. Ça veut dire non Ça veut dire non C'est pas que Dieu, qui lui-même a sanctifié une fois pour toutes qui soit utile effectivement. Alors, ce peuple dit, il dit que c'est un vaste honneur. Maintenant, il est très bien. Il montre maintenant, il dit, mais il faut s'abstenir sur une choses, il a fui sur c'est quoi Il dit, mais il, dit, mais, il dit, donc, fuit donc les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. La foi, la charité, la paix avec ce qui évoque le Seigneur d'un cœur. Vous voyez pourquoi il devait retourner vers les lèvres? Vous vous souvenez encore Amen. La hâte, hein? Amen. quand on les a frappés ils se sont retournés vers le là. Ils ont prié encore Dieu pour que Dieu agisse encore Amen. puissamment et la terre tremble. Il continue, il dit, mais repousse les discussions folles mm -hmm. et inutiles, sachant qu'il faut naître quoi Les querelles. S'abstenir de ces choses. Les querelles, écoutez bien, oh, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la connaissance pour tout. Être propre à enseigner, doué de patience, il doit rester avec nous sur les adversaires. Dans l'espérance, oh, que Dieu leur donnera la répentance pour arriver à la connaissance et la vérité. Dans l'espérance, hein? Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé de Dieu pour les soumettre à sa volonté. Voyez les gestes d'un homme de Dieu. Vous voyez les éléments de Dieu Amen. Alors, il ne faut pas venir, oui, mais parce que j'ai vu que parce que celui-là, tu, tu fais pour celui-ci, et moi, un ceci et cela. Non, Dieu conduit à ce qu'on puisse aider les uns les autres, Amen. mais qu'ils arrivent effectivement au même niveau que les autres. Amen. Ne les cherchez jamais, jamais, que ce soit la femme des homme de Dieu, que ce soit les frères ou les sœurs, et pouvoir un fils, un serviteur de Dieu, que Dieu, Dieu, tu es dans sa main. C'est un instrument de Dieu. Il n'appartient ni à la congrégation, ni à la femme, ni à l'homme. Il appartient à Dieu. Il n'est pas la propriété de quelqu'un. Il est exclusivement la propriété de Dieu. Et Dieu penche son cœur comme lui il le veut. Parce que s'il devient la propriété d'un homme, l'homme va le faire pencher à vous et à droite. Si vous, vous avez un problème avec la femme d'un prédicateur et la femme va chanter la chanson, oh, qu'est-ce qui va se passer Si l'homme n'est pas un homme spirituel, il va écouter sa femme et la sœur va avoir un problème avec la femme. De vous comprenez cela C'est pourquoi l'homme Dieu tient dans sa main, n'appartient qu qu'à Dieu. L'influence qu'il a ne vient que de Dieu. Amen. Pas d'une femme, pas de sa femme, pas de son père, oui. pas de sa mère, pas de son cousin Amen. de personne. Amen. Il est entre les Amen. mains de Dieu. Amen. Et Dieu le veut comme cela. Si. On ne peut pas chercher à l'influencer. Vous Amen. cherchez à l'influencer, c'est un jugement pour vous. Amen. Amen. Alors il faut vous abstenir. Chacun de vous puisse avoir des sentiments. Juste des trop femme ou pas, enfants ou je ne sais pas qui, mais chacun un instrument de Dieu, on le laisse entre les mains du Seigneur, et Dieu lui conseille, ce n'est pas vouloir dire, tu dois faire comme ça, tu dois te comprendre, dans les mariage, l'homme de Dieu sait savoir comment se comporter, n'est-ce Amen. Amen. Amen. pas vrai Amen. Amen. Parce que Dieu lui a donné tout ce qui est nécessaire pour enseigner le peuple. Donc il sait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas à la femme du pasteur ou à la femme de voir son mari, voilà, tu dois faire de te comporter, mais c'est lui qui vous enseigne. Mmh. C'est vrai ou pas? Ce n'est pas non plus aux soeurs ni aux frères. Amen. De venir, voilà pasteur, je dois faire comme ceci, et puis, et puis, et puis. Vous avez toutes ces choses-là comme les uns, mais je ne vais pas venir comme ça, on va voir. Mais vous avez votre peur, vous ne pouvez pas venir. Oui. Ça ne va rien faire. Mmh. Même avec une âme, je tiendrai la amen. Amen. Amen. Un fils de Dieu et une fille de Dieu, on ne va même pas les supplier. Il reste là, assis. Même quand je dis je regarde l'heure, il dit mais pourquoi tu regardes l'heure Je crois je dis, je serai le temps, ça nous fait Continue Quand tu dis simplement. Amen. Mais les autres, non. Mais quand même, ça fait quand nous sommes quand même pour la première fois chez nous, et tu es toujours là. Mais Dieu sait que tu es là. C'est pour toi que Dieu parle aussi. Tu vas sortir à la mort de son père. Oui, tu as un problème de séjour. Dieu te montre qu'il peut réunir ton problème. Amen. Vraiment, je, je travaille, mais c'est Dieu d'abord. Amen. On va sœur Il va, dire, dit, mais frère, je crois que je te prie vraiment. Je vous vois les images que je reçois Si tu te prie, je crois que Dieu. Tu... Je viens avec laquelle. Prions, ça. Prions, non oui. Quand vous avez prié, Dieu est exaucé. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc il change de cours d'histoire, si donc nous arrivons à voir que Dieu veut avoir la totale possession de ceux qui sont à lui et d'agir comme il le veut, de manière à ce que ça soit la bénédiction, la... Donc, Nous continuons maintenant dans l'écriture, Donc, Dieu une alors dit, pour que vous puissiez voir, c'est le même livre. Maintenant, au chapitre 3, verset 1 Sache donc que dans la il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, auteur, blasphémateur, révèlant par un ingrat, rédigé, insensible, dévoyé, calomniateurs, intempérant, fier, ennemi des gens de bien, tête en côté, enflé aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence et la piété, mais de ce qui en fait, à force. Alléluia. s'abstenir de ces choses-là. Vous savez. Il dit quoi Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Non, le droit de tous ces... Oh, tu connais, je connais notre... qui vient du Congo, là. Il, il est dans le message depuis 1840. Alors, viens, écoute. Quand ah, nous étions au Congo. Oui, quand vous étiez au Congo. Maintenant, vous n'êtes plus au Congo. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui. Vous savez, les deux frères ont besoin de pouvoir vraiment... Je que vous comprenez frères et sœurs, la plupart de tous les frères, qui la question des prédicateurs, ils ont vendu leur droit de l'État. Comme ils l'ont vendu, nous avons le superintendant. C'est vrai, ça, frère. Vous avez accepté de pouvoir rejeter le Saint-Esprit pour vous Vous C'est un superintendant. C'est fini, vous avez vendu votre grâce. Maintenant, Dieu ne peut pas se servir de vous. Vous avez une option, vous connaissez la monde. Viens dans l'esprit, là, mais là-dedans, il n'y a, y a, y a Vous ne pas croire, mais c'est la vérité. Viens, vrai, vrai, vraiment. Que Dieu te bénisse. sur Vous allez le, le, le bénéfice, voir, frère. Le temps, vient, le temps. Vous allez entendre quand ça va arriver. Parce que ah, si, moi, je dis, oh, le frère, Mais ça va arriver aussi à vos oreilles, ce que Dieu est en train de faire. Ça nettoie, frère. On a trop joué avec Dieu. Là, on ne reste pas impuni. Personne ne peut prendre la place de Dieu, ni la gloire de Dieu. Non. Rome va être détruite, si Rome va être détruit si et qu'il va résister. Il faut que nous sachions que, es, que Dieu cherche mon frère, c'est toi, c'est toi ma soeur. ce n'est pas une congrégation, c'est toi. Alors il te montre la voie par laquelle il veut que tu puisses atteindre, c'est donc pour laquelle il t'a fait. Discussion folle, j'ai dit tu effectivement qu'il suis l'âme quand tu es là. Teladie, vous avez entendu, vous avez dit, non, le pouce de Christ, se bouche les oreilles. Amen. Amen. Il y a une chose que je sais. Je dois m'amuser. Amen. Amen. Il lui a été donné le cerveau de Donc, elle doit arriver à dire, Moi, j'ai un mariage qui m'attend. Tu dois être dans la condition telle que il viendra! Je prie ce parti. Amen. Amen. Amen. Évite les discussions folles et inédites de ceci. Oh, on m'a dit, on a dit, de moi. Non, quand tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, on doit être fatigué oui. On du mal de toi. Oui. Tu dois être haï, tout ce monde vient, est assis là, tout ce ne peut pas me porter dans le cœur. Je sais, c'est très peu. Et c'est normal, mais la parole est prêchée pour tous. Amen. Amen. Je ne veux pas attendre que telle soeur dans sa maison puisse prier pour toi et t'aimer. Cette... Mais non, j'ai tellement beaucoup frère, ça veut dire. Mais dans tout cas, il n'a vraiment pas besoin ah, oui. de voir. Mais l'autre, oui. L'autre pria de tout son cœur pour toi. Il te donnera effectivement, pourquoi Parce qu'il a vu Dieu en toi. C'est la vérité. Amen. Donc c'est que un euh, fils de Dieu, une fille de Dieu, toi il va pouvoir. Mais lui en fait, ce que le fils le fils de Dieu, puisqu'il est né des dieux, il doit avoir les sentiments de Christ, aimer même les ennemis. Amen. Priez même pour ceux qui les détestent. Et amen. Je pense ça, Dieu. Alors, il dit, éloigne-toi de ces là Donc, tout cela qui rentre, la maison captive, l'esprit, les femmes de faible, l'esprit faible, il dit, mais apprenons toujours, mais pour Ils vont t'attourner, t'attourner, t'attourner. Mais ne pouvons jamais, nous jamais, jamais prêcher la vérité de Dieu. Or, la vérité de la parole de Dieu, c'est cela que nous avons besoin. Amen. que nous soyons libres. Amen. Or, ce qui n'est pas la vérité, nous renferme. Amen. Amen. Donc, nous que ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois libre. Amen. Que tu puisses avoir un cœur pur, que tu sois tellement pur, il dit alors, tu seras. Puisqu'à ce moment-là, je t'utiliserai quand tu diras la chose, mm. mm. quand tu diras la chose, la chose sera. Lorsque tu pries moi je te répondrai, Amen. Amen. Amen. parce que tu as séparé ce qui est précieux, ce qui est vide, et tu es un vase d'honneur, toi mon frère, toi ma soeur, un vase d'honneur sanctifié par le Maître. Et le maître veut prendre, effectivement, qu'il veut utiliser, montrer à la face du monde que voici ce que moi j'ai choisi comme le vase que je dois utiliser, face de l'homme. C'est cela ce que nous est censé pouvoir être appelé à ne pas être un vase d'un visage vide, c'est-à-dire qui mélange toutes les saletés qu'il peut ramasser sur le chemin. Ça, c'est une Vous Désolée la grande porte de avec une coupe comprend plus des abominations de ici, si là, mais ici s'agit de vases dans domestique... la et c'est la de et ces vases pour lesquelles il est confiné et nous portons effectivement quoi, des trésors dans des vases et puis nous montre effectivement que quand tu parles des vases personne, de vases d'honneur il s'agit bien de personnes vous savez ça je termine cela, j'ai dit cela et puis, nous puis nous lisons dans 2 Corinthiens, Corinthiens, deux 2 Corinthiens, 4, je suis le cela. 2 Corinthiens, 4, et puis nous allons prier, et nous ensemble. 2 Corinthiens, 4, je cela. Puis, 2 Corinthiens, j'avais 4. 4. 5, 5, 5, Merci. 2, pourquoi donc, ayant ces ministères sur la miséricorde qui nous a été faite, nous ne ferons pas pour Dieu. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous ne point la parole de Dieu. Et en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont Dieu ne sait de la Afin qu'il évite de ne pas briller la spandeur de l'évangile et la gloire de Christ qui est de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brille au lycée ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la fin des Christ. Verset 7. Nous portons donc ces trésors dans des vases terres Amen. afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Amen. Amen. Amen, Amen. Amen.